C'est le jour de la défaite. L'esprit est là. Et tu vas dire à Dieu, comme sa parole nous dit, c'est poussé par le Saint-Esprit. Nous avons parlé de la part du Seigneur. Que nos prédicateurs soient poussés par le Saint-Esprit. Prions au nom puissant de Jésus. Alléluia. Béni soit tu es Dieu. Nous allons écouter. Toi qui parles, bien cher Saint-Esprit, plus que les hommes. Oh Seigneur, merci. Pour ces moments merveilleux. Oh Seigneur, merci. Pour ces moments de bénédiction. Oh Seigneur, merci. Pour ces moments. Qui ne nourrissiras qu pas les mères. Je bénis ces moments en nom puissant de Jésus. Touche les quêtes de tes enfants. Guéris tes enfants cet après-midi. Que ta parole reste. La parole de cet après-midi. soit la bénédiction pour ton peuple. La Bible nous dit que c'est poussé par le Saint-Esprit. Que tes enfants soient poussés par les saints Esprit. Qu que ton nom soit glorieux. Au nom puissant. Je laisse la place à notre pasteur. Il va prier pour la parole. Au nom puissant de Jésus. Dieu tout mon ô Dieu puissant, Seigneur, car tu es notre Dieu. Père, cette journée, c'est une journée où nous célébrons la fête de la Pentecôte. Seigneur, nous voulons apprendre, Seigneur, sur cette fête. Nous voulons apprendre, Seigneur, des gloires sur cette circonstance. Voilà pourquoi, Dieu Saint, notre et prière cet après-midi, que tu puisses te disposer le cœur d'une personne. Pour qu'ils puissent recevoir et comprendre, Seigneur, la profondeur de ta parole. plus nous comprenons ta parole, plus nos vies ne resteront pas les mêmes. Seigneur, car, Seigneur des Gloires, la vie éternelle, c'est aussi connaître qui tu es dans ta parole. Dieu Saint, je présente, Seigneur des Gloires, ces deux prédicateurs cet après-midi. Je ne laisse de Seigneur, de que tu puisses moindre, Seigneur, tes serviteurs. Que sois, Seigneur de gloire, une bénédiction, Seigneur de gloire, pour ton peuple. J'ai pris qu'elle te que ta volonté soit faite enseignée comme au ciel. Par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons tous Amen. Amen. Est-ce que tu peux attendre, Que Dieu te bénisse, toi qui as invité quelqu'un de pouvoir participer dans cette réunion. Et vous savez, on avait dit les dimanches passés, nous avons essayé de, de partager cet enseignement en des parties. Amen. Et chaque personne a sa grâce. Amen. Et ce sont des différentes personnes. Amen. Amen. La Bible dit utilise par des diversités Amen. parce que chacun a ses talents et chacun a ses capacités étaient à nous. Nous allons parler du de la Pentecôte et nous allons parler des œuvres du Saint-Esprit. C'est vrai, au jour d'aujourd'hui, quand on voit la Pentecôte, on voit directement l'action et les œuvres du Saint-Esprit. Voilà pourquoi elle, notre paix ça ça sera notre servifie quand elle passe. Elle va nous parler de la Pentecôte. c'est un secret. Lui qui porte la parole de Dieu, il porte l'arche Arche de l'Alliance. Il porte une bénédiction. Vous savez, cette personne, vous devez les recevoir avec honneur amen. et avec joie. Oh, Dites-moi un Amen. amen. Dites-moi un amen. Amen. Ah. amen. Vous savez, euh, au monde, on dit ceci. C'est lui qui a l'arme, on ne demande pas son âge. Parce que Petit, tu il peut te tuer bien qu'il a moins âgé que toi. Dis-moi un amen. amen. Et celui que Dieu a élevé, il a une capacité que Dieu t'a pas donné. Dis-moi un amen. amen. Peut-être tu attends que le moment où le pasteur il va prêcher ou le pasteur il va inviter quelqu'un d'autre à venir prêcher, c'est le moment où Dieu va me bénir. Dieu souvent confond nos pensées. Amen. Là où toi tu regardes qu'il y a une porte ouverte. Finalement, cette porte-là, Dieu l'a fermée et il a ouvert fait, une autre porte à taille. Amen. Donne-moi un amen. amen. Est-ce que tu peux te que vous pouvez acclamer très fortement la gloire de Dieu? Amen. La définition dans la vie chrétienne vient aussi par la connaissance. L'ignorance nous fait passer à côté de beaucoup de choses apprenons à connaître Dieu par ses principes. Je laisse la place à notre sœur. Amen, Amen. Amen, Amen. Amen, amen. amen. amen. amen. Que Dieu soit loué. Amen. Prenez place s'il vous plaît. Je vous en prie. Amen, Amen, amen. Est-ce que nous sommes dans la joie de voir ce dimanche béni Est-ce que nous sommes amen. dans la joie d'être dans la présence amen. de Dieu amen. Que Dieu soit béni, que son amen. Saint Nom soit glorifié. Amen. En tout cas, moi, je suis dans la joie parce que j'ai passé une semaine, disons, assez compliquée, qui n'était pas facile. Et euh, dans ma solitude, par moments, Dieu était là. Même lorsque mon mari ne pouvait pas être là présent, ne pouvait pas être là au téléphone, Dieu était là. Amen. Et donc je bénis le Seigneur. Amen. Comme le pasteur vient de le dire, aujourd'hui c'est le dimanche Pentecôte. Et le thème qui avait été donné, c'était les œuvres du Saint-Esprit. Et je remercie par la même occasion pasteur pour cette, cette occasion qu'il m'a donnée de prêcher, de partager la parole du Seigneur en ce dimanche béni. Et sans plus tarder, je vais nous demander de nous ouvrir nos livre pardon, dans le livre de Jean, Jean 14, versets 16 à 17. Et après, nous lirons le livre de Actes, Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 4. Jean 14, versets 16 à 17. Et ensuite, ça sera Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 4. Si une personne a trouvé, on peut nous aider pour la lecture, s'il vous plaît. La parole du Seigneur. Jean 14, verset 27. Et moi, je prierai le Père et il donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il qu ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il, et, et il sera en vous. Amen. Amen. Que je sois.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 Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Amen. Dans le premier chapitre dont nous venons de lire, c'est-à-dire Jean 14, verset 16 à 17, nous voyons que Jésus-Christ est en train de faire une promesse à ses disciples. Il leur dit... Qu'ils prieraient le Seigneur, afin qu'il puisse leur donner un consolateur. C'est lui qui sera éternellement avec eux. Et dans d'autres versions, versions, pardon, on verra qu'on va utiliser le terme défenseur. C'est lui qui va défendre. Et lorsqu'on voit le terme défenseur, on sait que c'est quelqu'un qui va plaider pour la cause d'une autre personne. Et en voyant cela, on voit le rôle du Saint-Esprit, son rôle même. Souvent dans la vie, lorsqu'on a des soucis avec la justice, on a souvent tendance à courir, à aller chercher un avocat. Même pour des procédures dont nous avons l'autorisation la, de nous défendre seuls. Il y a des de procédures où on te donne l'autorisation de te défendre, où tu n'as pas besoin d'un avocat. Mais même pour ces procédures, on a tendance à aller quand même chercher un avocat. Parce que nous avons conscience qu'ils ont cette capacité, ils ont fait les études, ils ont des connaissances au niveau de la loi que nous, nous n'avons pas. Alors nous allons vers ces gens pour qu'ils puissent nous défendre. On sait qu'ils connaissent les ruses pour pouvoir nous faire sortir de cette situation. Ou du moins limiter les dégâts. Amen. Amen. Et lorsqu'on voit le Saint-Esprit, lorsque Dieu dit « Je vous enverrai un consolateur, un défenseur dans d'autres termes », on voit le rôle du Saint-Esprit. Il est là pour nous défendre. Il est là pour nous consoler. Il est là pour nous montrer le chemin. Vous savez, Jésus-Christ savait... Il savait très bien que après son départ, après qu'il soit ressuscité, après son ascension, il aura les disciples ou encore toute personne qui aura accepté, qui l'aura accepté comme Seigneur et Sauveur, aura besoin d'un être supérieur pour pouvoir le guider, pour pouvoir leur montrer le chemin. Lorsqu'il était là lui-même présent, en chair et en os avec les disciples, il était le défenseur. C'est pour cela qu'on verra dans la Bible, lorsque les disciples de Jean-Baptiste vont venir vers Jésus pour lui dire, Seigneur, nous et les, et les pharisiens, nous sommes en train de jeûner. Pourquoi tes disciples ne jeûnent pas Jésus-Christ va prendre à la défense de ses disciples. Il va leur dire, est-ce que le mari, est-ce que pardon, les invités du mari sont-ils en deuil Est-ce qu'ils sont là en train de s'affliger lorsque le mari est là Lorsque je ne serai pas là, ils pourront jeûner il savait qu'au-delà de toute chose, il était là. Alors lorsqu'il ne sera pas là, il y aura besoin de quelqu'un pour que nous puissions sur qui nous pourrons nous reposer. Amen. Amen. Amen. Amen. Vous savez, en Saint-Esprit, on a un ami, on a un conseiller, on a quelqu'un sur qui nous reposer. On a celui qui est là qui convainc, qui nous convainc de nous péchés. On a celui qui est là qui sait comment nous remettre sur le droit chemin à travers ses conseils. Lorsque tu te retrouves seul, le Saint-Esprit, il est là. Il est là, il sait comment faire les choses. Il sait comment nous emmener vers le droit chemin. Il sait comment nous faire en sorte que nous puissions rester dans ce droit chemin. Dans ce droit chemin. Et on verra dans Actes des apôtres, c'est le jour même qui symbolise la venue du Saint-Esprit. Le jour où cette promesse a pris est venu le jour où cette promesse s'est réalisée. Elle lui a dit, les disciples, avec d'autres personnes, se trouvaient à Jérusalem, là où Jésus-Christ leur avait recommandé de rester, enfin d'attendre la venue de cet Esprit Saint qui va les aider, qui va les guider. Et ce disciple se trouvait là, dans ces, à Jérusalem, dans la chambre haute. Ils étaient là pendant plusieurs jours. Et la Bible nous dit, le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, ils étaient là dans la chambre haute. La Pentecôte en grec, en grec pardon, qui veut dire Pentecôte, qui veut dire tout simplement le cinquantième. Le cinquantième, c'est-à-dire le jour de la Pentecôte, vient cinquante jours après la fête du Pâques. Et ce jour-là, ils étaient tous là ensemble, avec la même pensée, avec la même façon de voir les choses dans cette chambre, à attendre à la venue à attendre que la promesse puisse s'accomplir. Et la Bible nous dit ce jour-là, le Saint-Esprit est descendu, la puissance est descendue. La Bible nous parle d'un vent, il y avait comme un bruit qui, qui était là, comme un violent vent impétueux. Et tout à coup ils se sont mis à parler dans de langues différentes. Ils se sont mis à s'exprimer d'une manière différente La puissance du Saint-Esprit s'est manifestée J'ai envie de dire en hein, cet après-midi Que personne ne reçoit le Saint-Esprit et reste pareil Amen. Personne ne reçoit le Saint-Esprit et demeure pareil Ce Pierre que je peux me permettre de dire Autrefois qui était peur. Autrefois qui était incapable de, de, de réclamer De revendiquer son appartenance à Christ Lorsque Christ a été arrêté Et qu'une femme est venue lui dire Mais Pierre est venu lui dire, mais tu n'étais pas avec cet homme. Pierre, qui autrefois était incapable d'assumer son appartenance à Christ, ce jour-là, le jour où le Saint-Esprit est descendu, ce même homme était capable d'assumer au monde, devant toute une foule, son appartenance. Encore mieux, il a défendu cela. Amen. Amen. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut donner ce courage, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut donner cette force de se lever, de parler devant des hommes dont la Bible est qualifie des hommes pieux, des hommes qui connaissaient la parole de Dieu. Amen, amen. amen. On ne peut pas recevoir le Saint-Esprit et garder les mêmes habitudes. On ne peut pas recevoir le Saint-Esprit et garder la même façon de faire. On ne peut pas recevoir le Saint Esprit et faire les choses à sa manière. Lorsque tu reçois le Saint Esprit, tu dois te plier. Tu te plies à ses règles. Tu te plies à ce qu'il te dit. Tu te plies à ses conseils et tu le suis parce que c'est ce que Dieu veut pour nous. C'est ce que Jésus-Christ voulait pour nous. Voilà pourquoi il a laissé ce être. Il a envoyé ce être enfant que nous puissions être dirigés et conduits par quelqu'un. Amen. Amen. Vous savez. Lorsque le Saint-Esprit arrive dans la vie d'une personne, il emmène deux choses. La première de choses, c'est le fruit de l'Esprit. Est-ce que nous pouvons tout simplement lire dans le livre de Galates, Galates 5, verset 22, s'il vous plaît. Galates 5, verset 22. Si quelqu'un a trouvé, pouvez vous nous aider pour la lecture, je vous en prie. Galate 5, verset 22. Amen. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Les fruits de l'amour. On nous énumère les caractères, les comportements, les caractéristiques dont un enfant de Dieu doit avoir. Le fruit de l'esprit, c'est ce que le Saint Esprit apporte, et toutes ces choses viennent d'une manière spontanée. Ce n'est pas avec ta propre force que tu vas te réveiller un jour et tu deviens tout joyeux à chaque instant. Ce n'est pas par ta propre force que tu vas te réveiller un jour où tu vas devenir, où tu vas avoir une patience, une bonté. C'est ce que le Saint-Esprit apporte dans la vie d'une personne. Et toutes ces caractéristiques sont des caractéristiques même de Jésus-Christ. Et lorsque tu acceptes le Saint-Esprit et que tu produis le fruit de l'Esprit, donc ces caractéristiques, tu, tu as directement, tu as imité directement les caractéristiques du Saint-Esprit. Et donc le nom chrétien que tu portes prend tout son sens. Amen. Amen. Le nom chrétien que tu portes prend tout son sens. Vous avez déjà eu affaire à des personnes qui avaient des comportements ou qui étaient... Si je peux utiliser le mot bizarre. Et du jour au lendemain, tu sens, tu vois cette personne se convertir. La personne change totalement. La personne change radicalement. Moi, j'ai eu affaire à une personne. J'ai connu une personne. Et je pense que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a changé de manière aussi radicale. Cette personne, c'était une personne qui était très bagarreuse. Je vous parle d'une personne qui n'aimait pas les discussions qui vont qui durent pendant, deux, pendant dix minutes, ne fissent que deux minutes. Je vous parle d'une personne, lorsque tu enchaînes une première phrase, elle, elle répond avec les coups. Et cette personne, le jour où elle a reçu le Saint-Esprit, le jour où elle a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et que le Saint-Esprit a pris le contrôle de son être, je vous, je vous promets que je n'ai jamais vu... Un tel changement. Elle a changé de tout en tout. Ce n'est plus, plus une personne où tu vas voir qui va se battre. Ne fais-ce que se disputer, elle ne le fait plus. Et j'ai été témoin par moments dans certaines situations, après sa conversion, de voir que certaines personnes lui parlent d'une certaine manière. Je regarde ces personnes, je regarde la personne concernée, je vois qu'elle réagit, qu réagit à peine. C'est à peine si elle répondait à ses attaques. Et je voyais ces personnes s'humilier, à prendre son téléphone, à commencer à appeler chaque personne en qui elle avait fait du mal et commencer à demander pardon. Il y a des gens qui se moquaient d'elle, il y a des gens qui étaient là à la rabaisser, mais elle n'a pas regardé cela, elle a demandé pardon. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est la même personne. Elle a gardé ces convictions-là, elle a gardé cette chose-là. Est-ce que vous avez déjà vécu des choses pareilles où à un moment de ta vie, tu avais certains comportements, mais lorsque tu laisses le Saint-Esprit prendre le contrôle de ta vie, lorsque tu te laisses diriger, lorsque tu te laisses conduire par lui, lorsque tu arrêtes de résister, de te dire, mais comment je faisais pour faire telle chose avant Parce que maintenant, ça me paraît improbable. Que moi je puisse me comporter de cette façon, que moi je puisse parler de cette façon, ça me paraît improbable et impossible. Et pourtant tu le faisais, celui qui te convainc que toutes ces choses sont mal, c'est le Saint-Esprit. C'est la manifestation de ce fruit, de ces œuvres en toi. Et la deuxième choses, ça sera les dons spirituels. Le don spirituel ou encore en grec, charisma, qui veut dire Grâce accordée. Et donc spirituel Grâce accordée, ça prend tout son sens. C'est une grâce. C'est quelque chose d'immérité. Quelque chose qu'on n'a pas gagné avec nos propres efforts. Quelque chose qu'on n'a pas cherché avec, avec toute la niaque qu'on nous pouvait en voir. C'est quelque chose qui nous a été donné gratuitement. Est-ce que nous pouvons lire Juste dans les livres de Corinthiens 1 Corinthiens pardon Chapitre 12, verset 4 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4 1 Corinthiens 12, verset 4 du ouais. ah oui. Il y a diversité de dons Mais le même esprit Il y a diversité de dons Mais les mêmes, le même esprit C'est pour cela qu'on parle de dons spirituels Et dans le don spirituel On a plusieurs dons Mais c'est poussé par le même esprit et dans ce don spirituel, dans ces dons spirituels, on va les diviser en quatre catégories. Est-ce que je me fais toujours comprendre Amen. Amen. Amen. Il, y a quatre catégories. Il y a trois pardon, catégories et dans ces catégories, on va trouver d'autres dons encore. Et la première catégorie, ça va être tout simplement catégorie de dons de la révélation. Comme son nom l'indique, permet de révéler des choses cachées. Et dans ces dents de révélation, on va trouver le don de la parole de connaissance. On va trouver le don de la parole de connaissance. Je ne vais pas lire beaucoup de versets comme je n'ai pas beaucoup de temps devant moi, mais je vais donner les versets au fur et à mesure. Je vous promets, je vous, je vous, je vous exhorte plutôt à lire cela chez vous. Comme je disais, le premier don dans la catégorie des dents de révélation, ça va être le don de la parole de connaissance. Vous pouvez lire chez vous dans les livres de Actes des Apôtres, chapitre 5 verset 1 à 3. Et dans ce verset, donc acte des apôtres, chapitre 5, verset 1 à 3, on voit l'histoire d'Ananias et de Saphira et Pierre. À cette époque-là, l'Église, les gens de l'Église ils avaient l'habitude de vendre leurs biens et de ramener tout l'argent à l'Église afin qu'ils puissent commencer à donner à chacun selon ses besoins. Ils avaient en quelque sorte un bien commun. Et ce couple, ils vont vendre leur, leur, leur bien. ils vont se concerter en secret, en disant, on va donner une partie et l'autre partie, on va le garder pour nous. Et lorsqu'ils arrivent devant Pierre, Pierre prend connaissance de cela de manière instantanée. Pierre leur dit, pourquoi vous avez menti, pourquoi vous voulez mentir au Saint-Esprit et c'est là la parole de connaissance la parole de connaissance a mis en lumière les choses cachées les choses dont un homme ne peut pas connaître par ses propres capacités dont tu as besoin de l'Esprit Saint pour que tu puisses le connaître et le deuxième don ça va être le don de la parole de sagesse 1 roi 3 16 28 pour ceux qui connaissent l'histoire là on voit l'histoire de Salomon Salomon le juge il y a deux femmes qui vont venir se présenter devant Salomon en disant, en s'accusant l'une envers l'autre. L'autre, elle va dire, « Mon Seigneur, j'ai accouché trois jours avant cette femme. Et cette femme, elle a accouché également. On était dans la même chambre. Cette femme a dormi sur son bébé et elle se réveille. Elle a pris mon bébé. Le bébé qui est vivant, c'est mon bébé et celui qui est mort, c'est le bébé de l'autre. Et l'autre, elle va exactement dire la même chose. Ils vont être là à s'accuser. » Et dans cette situation, il n'y avait pas de témoin qui pouvait pour tout simplement rendre le jugement plus facile pour Salomon. Salomon va prendre une décision, il va demander un couteau. Il va vouloir diviser l'enfant en deux. Et la femme dont le bébé appartenait réellement, elle va dire non, non, non, donnez la femme à l'autre. Et Salomon va décider de donner l'enfant à la femme qui avait dit non, ne coupons pas l'enfant. Vous savez, il y a des situations... Où la parole, il n'y a que la parole de sagesse qui peut être là pour arrêter cette situation, pour apporter la paix. Mmh. C'est différent de la parole, de, de la sagesse humaine, pardon, dont on acquiert avec les expériences, dont on acquiert avec l'âge. Mais cependant, toutes les personnes âgées ne sont pas sages, n'est-ce pas mmh. Mais la parole de sagesse, il y a des personnes, lorsqu'elles prennent la parole, tu sais que sa parole va apporter la paix. Mmh. Amen. Amen. Et le troisième don, je vais aller un peu plus vite, ça va être le don de discernement. Le don de discernement. Acte des Apôtres, chapitre 16, versets 16 à 28. Là, dans le don de discernement, j'ai pris ce verset parce que ça nous montre réellement l'importance du don de discernement. Et je, disais, je dirais même que c'est le don dont chaque enfant de Dieu doit prier pour l'avoir, en ce temps dans lequel nous sommes. Paul et Silas, ils étaient en train de marcher. La Bible dit qu'il y avait une femme qui était poussée par l'esprit de Python qui était derrière eux. Cette femme était là en train de crier. Ces hommes sont les, les serviteurs de Dieu. Ils sont là pour nous montrer la voie du salut. Du salut. Vous savez, malgré la véracité de paroles de cette femme L'esprit qui était poussé Qui poussait cette femme à dire toutes ces choses Était tout sauf l'esprit de Dieu Malgré la véracité des choses Que certaines personnes peuvent te dire Si ce n'est pas poussé par l'esprit de Dieu Alors cela est mal Ce n'est pas parce qu'on te dit quelque chose Que tu dois tout simplement l'accepter Même si ce n'est pas poussé par l'esprit de Dieu On doit chercher à avoir le don de discernement On se trouve dans une période où dans une époque où c'est très compliqué si tu n'as pas le discernement. Il y a des familles qui sont brisées parce qu'on a manqué, parce qu'ils ont manqué le discernement. Il y a des filles qui ont été brisées parce qu'ils ont manqué de discernement. Parce qu'ils ont accepté tout ce que la personne en face leur avait dit sans pour autant consulter Dieu. Parce qu'ils ont décidé de prendre par moment les paroles d'une personne pour les paroles de Dieu, sans pour autant chercher le discernement. Amen. Amen. Et comme je parlais des catégories Donc la deuxième catégorie ça va être catégorie des dons d'inspiration Et dans cette catégorie on va trouver Le don de parler en langue Le don de parler en langue La Bible nous dit que c'est une Dans ce don La personne parle directement à Dieu la personne ne parle pas aux hommes. C'est une discussion d'ordre privé. Et la personne qui parle la langue, elle est en train de s'édifier elle-même. C'est un don qui est là. Parce que les autres dons, si on le voit, sont là pour l'édification des autres. Mais le parler en langue, c'est un don qui est là pour s'édifier soi-même. Pour les personnes qui ont ce don, qui ont eu cette grâce. Vous savez, des fois, tu peux être là, tu n'es pas bien. Tu rentres dans ta chambre, tu te mets à prier, et tu commences à parler en langue. Tu finis de parler en langue, tu sors. Tu te sens aussitôt mieux. Et pourtant, il y a toujours les mêmes problèmes. Amen. Amen. Amen. Et le deuxième don, ça va être le don d'interprétation des langues. On verra dans Genèse 40, Joseph, lorsque... Deux fonctionnaires vont venir devant lui pour lui dire, on a fait des songes. Ils vont vouloir qu'ils puissent interpréter leurs songes. Ils étaient en train de chercher quelqu'un et Joseph va se présenter pour interpréter cela. C'est un don qui permet d'interpréter les choses, qui permet d'interpréter les prophéties. C'est un don qui est là, peu importe la langue utilisée, la personne sera en capacité d'interpréter cela. Amen. Amen. Et le troisième don, ça va être le don, le troisième don, pardon, je le disais, ça va être le don de prophétie. Je bien que nous puissions lire ce verset, 1 Thessaloniciens 5 verset 20 à 21, s'il vous plaît. 1 Thessalonicien verset. 1 Thessaloniciens, pardon, chapitre 5, verset 20 à 21. 1 Thessaloniciens, 5, 20 à 21, je lis la parole du Seigneur. Amen. Ne méprisez pas la prophétie, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abcenez-vous de toute espèce de mal. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Vous savez, les prophéties, c'est une très bonne chose. Moi, personnellement, j'aime les prophéties. Mais les prophéties doivent être conformes à la parole de Dieu. Tu ne peux pas dire A en prophétisant lorsque Dieu dit B. Ce n'est pas possible. Les prophéties sont là pour prédire l'avenir. Et par contre, ce qu'on remarque aujourd'hui, ce que je vois aujourd'hui parmi certains chrétiens, nous aimons les prophéties. Nous aimons les prophéties d'une manière. Vous savez, on peut être là à dire à quelqu'un, il faut que tu passes un peu plus de temps avec Dieu. La personne ne veut pas. Il faut que tu pries un peu plus. La personne ne veut pas. Médite un peu plus ta Bible. Parce que lorsque tu médites ta Bible, le Dieu te parle au travers de, de ses écritures. La personne ne veut pas. Mais lorsqu'on dit à la personne, dans telle église, dans tel endroit, il y a quelqu'un qui prophétise. Tout le monde court. Et souvent même sans examiner. Nous voulons les prophéties sans pour autant vouloir passer du temps avec celui qui donne ses prophéties. On le voit souvent. Les gens sont là constamment. Ils ne veulent rien faire pour Dieu. Par contre, ils veulent bien que Dieu puisse leur parler au travers d'une personne. Les prophéties sont bien. Ils sont très bien. Même comme je viens de le dire... Je ne dis pas que les prophéties sont mauvaises, non, elles sont très bien. Mais dans toute chose, il faut examiner. Il faut chercher la volonté de Dieu. il faut chercher Dieu et de prendre ce qui est bien. J'insiste parce qu'on le voit aujourd'hui, il y a des familles, je le répète, qui sont brisées aussi par des prophéties. Il y a des couples qui sont brisés, il y a des personnes qui ont abandonné la foi, qui sont devenues apostates, qui ont régné la foi en Jésus-Christ par rapport à certaines prophéties. Amen. Amen. Et la troisième catégorie, on va parler de dons de puissance. Est-ce que je me fais comprendre ah. Et dans ces dons de puissance, on va trouver le don de miracle. On va prendre l'exemple de, de Lazare. Lazare, quatre jours sous la terre. Et nous savons que scientifiquement, c'est impossible que la personne puisse revivre. Lorsque Jésus-Christ va venir... Il va redonner vie à Lazare C'est ça qu'on appelle le don des miracles Ce sont des choses qui ne se produisent pas tous les jours Elles sont rares Mais lorsqu'elles arrivent, elles sont là de manière immédiate Les guérisons sont là de manière immédiate Tout cela Tous ces dons dont je suis en train de citer Vient au travers du Saint-Esprit Vous voyez comment il est riche Combien il est riche Celui dont Jésus-Christ nous a envoyé Amen, Amen. Et le deuxième don dans cette catégorie de dons de puissance, ça va être le don des guérisons. On verra les dix leprés. Lorsqu'ils sont venus devant Jésus pour chercher la guérison, Jésus-Christ va leur dire d'aller. Et ils vont trouver la guérison en cours de route. Le don de guérison vient souvent très lentement. Par moments, ça peut être médiane, mais ce sont des choses qu'on vit souvent. Des choses qu'on rencontre souvent Vous savez, des fois, une personne peut te faire mal Une personne raconte une chose à ton sujet qui détruit ta réputation Tu as tellement mal que la rancune prend le contrôle de ton cœur Et tant de fois tu es là, tu dis Seigneur, je n'arrive pas à passer outre de cette situation Il y a trop de rancune à moi, j'ai qu'une envie, c'est de me venger Mais quand tu es enfant de Dieu, tu te rappelles que tu ne peux pas te venger alors tu es là, tu pries, tu pries, tu pries. Tu te réveilles un matin, tu te rends compte que cette rancœur qui rongeait ton cœur n'est plus. Et tu as été guéri par cette chose. Et tu n'en veux même plus à cette personne. Amen. Amen. Amen. Et le troisième don, c'est le don de la foi. Vous savez, les personnes qui ont ce don, ce don, pardon, ce sont des personnes qui ne doutent jamais. Des personnes qui ont cette ferme assurance, comme la, la Bible a défini la foi. Des personnes qui sont là, même si tous les signaux montrent négatifs, ils sont là, ils croient encore. On le verra avec Noé. Lorsque Dieu lui donnait tous les consignes possibles pour qu'il puisse construire cette, ce, ce bateau, ce grand arche, il n'a jamais douté. Et pourtant, humainement, par là, on pouvait dire que c'est impossible. Il n'a jamais douté. Il a fait ce que Dieu lui disait de faire à chaque instant. Le don de foi. C'est les personnes qui sont là. Rien ne va plus dans leur vie. Mais ils sont là. Ils gardent la foi. Ils se disent, oui, Dieu est vivant. Dieu est puissant. Dieu, il me connaît. Amen. Amen. Comme je disais tout à l'heure. Vous savez. Le Saint-Esprit, lorsqu'il arrive en toi, lorsqu lorsque ses, pro, ses fruits pardon, se produisent en toi, lorsque tu as cette grâce d'avoir certains dons, ce n'est pas pour te rendre orgueilleux. Ce n'est pas parce que tu es plus méritant que d'autres par moments. C'est une grâce. C'est une grâce. Et chaque enfant de Dieu doit chercher à avoir cette relation doit chercher à arrêter à, à, de résister face au Saint-Esprit. doit chercher à lui laisser entièrement, amplement sa place, afin que nous puissions être conduits par lui. Vous savez, un mangueux produit, produit des mangues. Et nous sommes le fruit de Christ. C'est pour ça qu'on nous appelle chrétiens. Et nous sommes appelés à imiter Christ, à imiter ses caractéristiques, à l'écouter à prendre sa parole et à suivre cela mot pour mot. Et Jésus-Christ, il a dit qu'il était avantageux pour lui, pour nous pardon, qu'il s'en aille, afin qu'il puisse nous envoyer ce Saint-Esprit. Alors laissons ce Saint-Esprit, écoutons Jésus-Christ, laissons le Saint-Esprit diriger nos vies, laissons le Saint-Esprit prendre le contrôle de notre vie chrétienne, et on verra la différence. On sera des chrétiens... Plus de chrétiens ordinaires, mais de chrétiens extraordinaires par la grâce de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Alléluia. Ah. ce que j'aime à notre sœur elle ne parle pas beaucoup, mais elle enseigne bien. C'est ah. une très bonne enseignante. Amen. amen. C'est vrai, euh, on a tous l'impression qu'il euh, faut que ça pousse, il faut que ça qu tue et que, mais aie l'habitude d'apporter les cahiers, les stylos pour écrire. Parce qu'un jour, ça va être plus. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Nous allons écouter euh, une chanson avec notre sœur Stécie et nous allons passer dans notre deuxième intervention. Si tu connais la chanson, tu peux suivre. Si tu connais pas la chanson, tu dis merci. Adieu. Abba, papa, un amour Et sami, n'a posa yoé. Abba, papa, mon amour Ezo ganga Koluka yoe Koluka yoe nanako kotikateo Kotambola nayo Usamote mananga Kolanga yoe limbateo, kolimbateo Kongumba melayo Tinabu mo ina aba aba aba papa aba aba aba oh aba papa aba aba papa. aba, aba, papa. aba, aba, papa. aba, aba, aba. Papa, Abba, Abba, Papa, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Cola, layo, mana kolémbateo, kongumba milayo, nanga, aba. mm uh -huh. Saint-Esprit, ça va te faire bien, ça va te faire bien, bien. et c'était bien pour Dieu. Est-ce que tu peux acclamer ton portrait Le Seigneur de nous avoir accordé la grâce d'être cet après-midi et et que nous puissions célébrer cette fête de Pentecôte. Et pasteur et je dis merci au Pasteur pour l'opportunité. pour cette opportunité pour ce jour de la Pentecôte à partager parole de Dieu. Il nous a accordé l'opportunité de pouvoir partager la parole de Dieu. Mais Mais ce n'est pas facile. Je connais beaucoup de pasteurs. Je connais beaucoup de pasteurs. J'ai beaucoup des amis pasteurs. dimanche à En ce dimanche. Il y a Pentecôte. De la Pentecôte. Il y en a certains où c'est eux-mêmes qui ont prêché. Il y en a qui ont préféré appeler des pasteurs renommés de l'extérieur. Mais dans notre église. Mais dans l église, l église, le pasteur a préféré prédicateur Le pasteur a choisi que ce soit ceux de la maison. Quelle grâce! Amen. Merci, pasteur. Amen. Nous prenons nos Bibles. Acte des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Acte des Apôtres 1, 8. Acte 1, 8, je lis la parole du Seigneur. Amen. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Amen. Amen.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 Ils furent tous remplis du Saint-Esprit Et se mirent à parler en d'autres langues Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer Parole du Seigneur Amen Oui, Oui, aujourd'hui c'est le jour de la Pentecôte oui, Jour la Le jour où le Saint-Esprit est descendu J'aimerais que nous puissions un peu partager sur la définition du Saint-Esprit Asa, troisième membre de la divinité. On nous dit que le Saint Esprit est le troisième, est le troisième membre de la divinité. Asa, personne en esprit. C'est une personne en esprit. Sans corps. Sans corps. Sans chair mm -hmm. et ni os. Mm. Il est souvent aussi appelé Esprit des Dieux. Mm. C'est le Genèse chapitre 1 verset 2. Mm. Il est aussi appelé aussi Esprit du Seigneur. Selon Luc chapitre 4, verset 18, il est aussi appelé les consolataires, selon Jean chapitre 16, verset 13. Et depuis la création à Mokili, De Dieu, on ne joue pas avec les Au monde, les jours, Christ a qui na temple. Voilà pourquoi tu verras que le jour où Christ est entré, autant tu comme en ici, fait temple et marché. Il a vu que les gens ont fait devenir le temple à la Tu comme ici, temple et à vos et change. Il a vu que les gens ont transformé le temple en un lieu de vie. tu comme ici, temple et si ya ba miibi. Il a vu que les gens ont fait devenir le temple à lieu de vie. À tu comme ici, temple et si ya songi songi Il a vu que les gens ont fait de le temple. Voilà le pourquoi Jésus a frappé les gens au temple. Il a dit le temple de Dieu est censé être une maison de mais Dieu. Et non que vous fassiez de ce temple le lieu des voleurs ou d'échange d'argent. Est-ce que est Est-ce que ton temple est le temple du Saint-Esprit? Jésus a promettre à la Jésus promet aux disciples il leur a dit dans un peu de temps vous recevrez une puissance tant le Saint-Esprit lorsque le Saint-Esprit viendra et il habitera en vous et et lorsque Christ dit ces choses aux disciples il leur disait, il ne parlait que aux 11 Parce que Judas, Judas n'était plus de leur. Et puis Et c'était parmi les dernières paroles que tu Christ Christ dit. Après, okay. aussi, il oh Christ, et tu, sais, tu lis jusqu'à la fin, tu verras qu'après avoir dit ces choses, vous recevez une puissance. Il dit, vous recevrez une puissance. Promesse Oézala qui ka pour n'a pas La promesse n'a pas été faite que pour les autres. Mais promesse Oézacona, Moutou Nyo sa connaît Christ aura la Seigneur peut sauver. Mais cette promesse a été faite pour toute personne. Ah, pour recevoir si la vie, le Seigneur est sauveur. Il recevra une puissance. Saint-Esprit a au Vendakatinaye. Le Saint-Esprit va venir résider en lui. Comment est-ce que Mountakui peut recevoir puissance? Comment est-ce qu'une personne peut recevoir une puissance? puissance. Promesse au Christ tactica qui la promesse que Christ nous a léguée. La promesse au pour être s'accomplir dans la vie et recevoir une puissance pour que cette promesse s'accomplisse dans ta vie et que tu reçoives une puissance. La première démarche, c'est que le Seigneur sauver ma La première des choses que tu dois faire, c'est de recevoir Jésus-Christ pour recevoir, recevoir puissance. Afin que tu puisses recevoir cette puissance. Afin que le Saint-Esprit aille avant la Afin que le Saint-Esprit vienne et réside en toi. Mais le problème est dans l'église, il y a Mais le problème qui se trouve dans l'église, c'est que si nous n'arrivons pas à nous sommes jusqu'à présent Parce que jusqu'à présent nous autres on dans le temple et la saint Esprit. Nos corps ne sont pas encore les temples du Saint-Esprit. Globa amen. Est-ce que amen. tu peux dire amen? Parce que le corps d'une personne est le temple de Dieu et Saint-Esprit avant la temple. Et le Saint-Esprit habite dans la le temple. Et le temple est un lieu aussi propre. Et le problème l'église il y a le Et le problème qui se trouve dans l'église. Nous parce que nous a Temple est Nous n'arrivons pas à recevoir la puissance Parce que nos corps ne sont pas encore le temple du Saint-Esprit il, il y a encore toujours de des problèmes dans nos corps Il y a encore toujours des péchés dans nos corps Il y a encore des péchés en nous oui. C'est pourquoi tu verras que même dans la vie d'une personne Pour qu'un miracle se oh, passe Il y a un rendez-vous pastoral devant et un pasteur Et tu verras qu'une personne est venue Dans un rendez-vous pastoral avec un pasteur personne ne craint pas qu'il est <res> qu pas que dire, dirigé par Saint-Esprit, il ne craint pas que cette personne mais est dirigée par Saint-Esprit, que... il dit de ces choses mais il est en train de cacher ça. mais comment est-ce que, est -ce que cette personne va recevoir, mais -ce personne va recevoir un miracle, une personne qui vient dans le temple de Dieu, je il vient, il a un pied dedans et un je pied dedans. c'est pourquoi tu verras que l'église d'aujourd'hui ou les chrétiens d'aujourd'hui, recevoir puissance nous avons la difficulté de recevoir cette puissance Jésus Christ dira que les enfants du ténèbre parce vous dépassent parce qu'ils comprennent le temps dans lequel nous nous trouvons viens auprès de Dieu en entier comme entiété. la Bible dit qu'il se tient à la porte et si tu ouvres il entrera et il s'assiera en toi. Je ne, pas, en allez, Je ne sais pas si en cet après-midi ton corps est le temple. C'est l'un euh, des problèmes que nous avons vous dans vous à satisfaire. Nous autres. Une personne a d'abord envie de satisfaire son corps. Soit disant chrétien, mais les choses que on vient de nous citer comme le fruit du Saint-Esprit nous le pas la Bible dit que c'était la première fois où on appelait les chrétiens, euh, chrétiens un chrétien. Parce que battu qui des à Christ. Parce que ces personnes-là qui étaient en Antioche connaissaient le caractère de Christ. Et lorsqu'ils ont vu les disciples, ils ont retrouvé en eux le caractère de Christ. Est-ce Mais est-ce que toi, lorsque tu te tiens debout, est-ce qu'on va te défendre chrétien Est-ce qu'on va te défendre comme étant un chrétien Amen. Amen. C'est ça le problème dans l'église C'est l'un des problèmes qu'il y a dans l'église aujourd'hui Nous n'avons pas encore fait de nos corps le temple du Saint-Esprit La Bible dira que le Saint-Esprit ne réside pas là où c'est ça La Bible dira que le Saint-Esprit réside dans la vie de celui qui a reçu Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur Et dans la vie de celui qui m'a comme Christ le veut. comment peut-on t'appeler chrétien si en toi on ne retrouve pas les comportements de Christ Amen. On dit Amen. Amen. Christ leur donne la promesse cette promesse est de même pour toi et moi Le seul problème est que nous puissions faire de nos corps le temple du Saint-Esprit Afin Saint que cette promesse puisse s'accomplir au-dedans Pour que le Saint-Esprit vienne habiter au-dedans de nous Pour que nous puissions marcher comme Christ a marché Si nous marcherons comme Christ a marché Nous vivrons les œuvres du Saint-Esprit miracle Les miracles se feront de manière jour. Euh, euh, C'est pourquoi tu verras que la vie des chrétiens Ça va de pleurs en pleurs tous les jours Parce que nous prétendons dire que nous sommes chrétiens Chrétiens de la peau Mais nos cœurs Christ Christ n'y est pas. Saint -Esprit. Le Saint-Esprit ne dit pas. C'est l'un des problèmes qu'il y a en nous. Mais Dieu veut pour que les œuvres du Saint-Esprit agissent dans Que tu puisses lui donner tout ton cœur. Parce que si le Saint-Esprit si Saint a, a mis ça, tu feras les choses que Christ a fait. La Bible nous dira Quand Lorsqu'on est venu arrêter Christ, Pierre, Pierre, il a régné Jésus. Mais au moment, oh tu verras le même Pierre. Acte des apôtres. Dans l'acte des apôtres. Après avoir Christ Romata. Après avoir, Pierre, que père, bas, Pierre se tiendra debout devant les gens. Pierre oh yo, Pierre qui a régné Jésus. Jésus devant une femme Ce pierre là qui a régné Jésus Même lorsqu'on reconnaissait par ses vêtements Qui s'habillait comme disciples, Jésus ses disciples lorsqu'on a arrêté Jésus Se sont tous enfouis mais par plein de chacun de leurs côtés. Mais lorsque le Saint-Esprit est de son esprimeur Le Saint-Esprit le saint leur a enlevé la paix. Ils se sont levés pour répondre la bonne nouvelle. C'est pourquoi tu verras chez toi, lorsqu'on parle qu'on dit que l'évangélisation est en dehors tu, de tu vas avoir peur, tu vas fuir parce que tu te connais parce que au dedans de toi, les œuvres de l'esprit n'agissent pas. On va aller évangéliser, on va te voir là-bas parce que ton corps n'a pas été pleinement pris. Parce que ton corps n'a pas été pleinement au Saint-Esprit. Mettant au Saint-Esprit Akita qui. Mais lorsque le Saint-Esprit descend. Pierre ou à Wangana qui est ce. C'est Pierre qui a reunié Jésus. A quoi il a puissance et à côté de ma devant peuple. Il a reçu la puissance de se tenir devant le peuple. À prêcher bonnes Pour pouvoir annoncer Bible la bonne nouvelle. Sa première prédication à avant disciples. La Bible dira que la première prédication. A dater de 3001. Ils ont pu gagner 3000. disciples. Parce que le Saint-Esprit a laïkat na bangwe. Parce que le Saint-Esprit est en. Mais lorsque Christ était encore Dans le séjour Parce de il mort Il n'avait pas cette capacité Amen. On Amen. dit Amen La promesse s'était accomplie Dans l'acte chapitre 2 La promesse s'était accomplie Dans l'acte 2 Et Christ A su kei ka aussi vous serez mes témoins à Jérusalem jusqu'à l'extrémité de la terre. Et Christ ne s'est pas arrêté là. Il leur a dit :« Vous serez mes témoins à Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. » Ésaïe 40 à 11, Oyoté. Ce n'était pas seulement pour ses onze. Nous allons témoins à Christ. Ésaïe la seigneur 11, Oyoté. Être témoin de Christ, c'est pour nous tous qui avons reçu Jésus. Témoin, mais personne ne certifie à quelque chose. Les témoins, c'est une personne qui a la, la, la certitude qui, qui certifie quelque chose. C'est pour cela leurs hommes on attend un problème, mais à la canavine ils sont normaux, boyé. C'est pourquoi tu tu verras que lorsque le problème, et il y a un problème dans, la, dans notre vie de tous les ce jours, a problème, a une justice. si nous allons avec ce problème dans le tribunal, lorsqu'on commence à faire des enquêtes, on va chercher à savoir s'il y avait des témoins lorsque ce fait s'était à cause. Et si on trouve des témoins, malgré comment ce monde se déroule, tu verras que le juge dira au témoin ah, il, tombe le banc, oh, oh, fidèlement. il va lui dire lève la main pour prêter serment on dirait que la vérité est rien que la vérité. Que tu puisses dire que tu diras que la vérité est rien que la vérité. qui les témoin vérité rien que la vérité. Si le monde demande qu'un témoin dise la vérité est simplement la vérité. Et nous qui sommes chrétiens. Christ Jérusalem. dira nous serons ses témoins, témoins à Jérusalem. vérité, parole Il est de notre devoir de dire la vérité de la vie. Jérusalem, Jérusalem au jour d'aujourd'hui est le lieu où toi et moi nous. Jérusalem Jérusalem aujourd'hui c'est les personnes qui nous côtoient toi et à et Il nous est important de dire à ces personnes la vérité et de Jésus -Christ. Nous devons leur annoncer le message du Dieu amour. Afin que la parole de Dieu puisse toucher et le cœur. Pour que eux aussi deviennent à leur tour des disciples comme de Pour que la parole de Dieu s'accomplisse jusqu'à la fin du monde. Mais si toi et moi, nous n'arrivons pas à être les témoins de Christ, comment est-ce que l'évangile est au Comment est-ce que l'évangile va se répandre Le problème est, le problème est toi, tu dois le parler. Saint -Esprit, le Saint-Esprit, qui est descendu le jour de la Pentecôte, la en compte la compte part part personne. Personne. tu dois faire ta part en tant que témoin. Le juge fidèle Jésus-Christ, lui, va toucher le cœur d'une personne. Nous gardons vérité, nouvelle, de Jésus-Christ. Nous gardons la vérité de la nouvelle de Jésus Christ. Peut-être pour nous-mêmes. Peut-être pour nous-mêmes. Peut-être bonne nouvelle. Peut-être tu te dis si je prêche la bonne nouvelle, on va peut-être évaluer mon caractère. Pour qu'on puisse me dire plus tard, ben, tu pries aussi je ne sais pas si ton milieu connaît -ce que tu es vraiment un chrétien. Mais si tant que nous sommes précieux, il a pour recevoir le Saint-Esprit. Mais le temps que le Seigneur t'a donné de recevoir le Saint-Esprit, dispose ton cœur en ce jour de la Pentecôte. Dispose à temple et à saint Dispose ton corps afin qu'il soit le temps de saint -Esprit. Afin que le Saint-Esprit entre et réside Qu'il puisse accomplir les œuvres de Dieu dans ta vie. Nous disons Amen. Acte 2, 1, 4. Acte 2, 1, 4 Que nous avons lu. La Bible dit C'est l'accomplissement des choses Que Jean-Baptiste Il a dit Moi je baptise d'eau Mais celui qui viendra Il vous baptisera De l'esprit de feu Dans Luc 3, 16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 Cela symbolisait la parole, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Cela symbolisait la bonne nouvelle de Jésus. christ Voilà pourquoi ce signe était sur la tête des disciples. Et le fe Et qu'est-ce qu'on nous dit du feu présence purifiante ya C'est la présence purifiante de Dieu. Bah, Ceux ce qui consume les éléments indésirables au dedans de nous oui teman, ce qui consume au dedans de nous nos cœurs afin que bisopeto, o o e dans e banza, afin que nous aussi par la parole de Dieu nous puissions embraser les cœurs des autres Nous à confirmé qui ministère il y Saint-Esprit na ba potre na ya le, le Seigneur a confirmé les œuvres des saint Esprits par ce signe de feu. Exode Comme il l'a confirmé dans la montagne de Sinaï dans Exode 9, 18. Et le feu du Saint-Esprit réside en nous. Cela dépend de la disponibilité de ton cœur. Cela dépend de la disponibilité de ton corps. Si tu vas disposer ton corps en cet après-midi, si tu vas disposer ton cœur en cet après-midi, si après Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est descendu autour de toi. Il est le même qui agit aujourd'hui. Il va prendre place dans afin ta vie. Afin que ta vie prenne un autre sens. Et cet après-midi, Dieu a besoin que ton corps. Et comme un temple à Saint-Esprit, le temple du Saint-Esprit. Dieu a besoin cet après-midi que tu disposes donc afin qu'il y ait un côté avant qu'il puisse résider. Que vous puissiez faire une marche en silence. Que tu puisses marcher avec lui tout le temps. Laisse à ce que le Saint Esprit dirige. Ça Il y a plusieurs moments que tu fais marcher ta vie. C'est pourquoi Dieu te laisse l'opportunité de vivre. Mais cet après-midi. Mais cet après-midi. Nous avons pour ça. Le Seigneur a besoin Que tu puisses te donner tout entier Que ta vie puisse être pour sa gloire Que le Dieu de la parole créatrice, que le Dieu de la parole créatrice Puisse bénir cette femme cela vivre Nous inclinons nos têtes et nous prions le pasteur a prié pour ma parole. Oui, prends tout Seigneur, oui, prends tout Seigneur, oui, prends tout Seigneur, oui, prends tout Seigneur, o, entre, entre, t'aimer, Nous rendons grâce à ton nom. Pour ce moment, Seigneur, nous venons de dans ta présence. Nous avons, Seigneur de gloire, écouter ta parole. En prière et qui laisse que cette parole demeure à nous. Qu'elle produise des fruits, Seigneur de gloire. Les fruits où le monde, Seigneur de gloire, vont nous identifier comme des enfants de Dieu Amen. remplis du Saint-Esprit. Seigneur, nous te disons merci, infiniment merci. Pour tout ce que tu nous as donné. Amen. Je bénis Seigneur des gloires, de serviteurs, Seigneur, que tu as utilisé. Ma prière, est que tu puisses aller de mieux en mieux, de succès en succès, et qu'il progresse, Seigneur, à tous égards, pour pouvoir faire ton service, ton travail. Seigneur, qu'ils soient bénis, leur maison qui soient béni, et leur famille par le nom de Jésus. Seigneur, nous avons réussi cette parole. C'est que nous puissions garder cette parole à nous. Que ces paroles tu si ne puisses travailler, restaurer nos vies pour la gloire de ton Seigneur. Nous te disons merci par les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié par la voix et nous disons Amen. Amen. Amen. Nous acclamons pour la gloire.